Bonjour, mon nom est Nino Gabrielli, bibliothécaire en philosophie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de manuels et d'ouvrages collectifs. Dans le cadre de nos recherches, on utilise habituellement un manuel pour consulter des exposés larges qui débordent le sujet précis de notre étude. Si vous travaillez par exemple sur la notion d'intersubjectivité, il pourrait être intéressant de consulter un manuel sur la phénoménologie. Ou si vous travaillez sur Héraclite, de consulter un manuel sur la philosophie présocratique. À l'inverse, si vous travaillez sur une notion précise, comme le surhomme Nietzschéen, il serait pertinent d'avoir sous la main un manuel sur Nietzsche pour contextualiser votre sujet, pour savoir comment cette idée s'articule dans l'œuvre du philosophe ou pour connaître les interprétations des diverses écoles de pensée sur le sujet. Vous trouverez par ailleurs dans les manuels d'importantes bibliographies sélectives qui recensent les travaux parmi les plus importants à consulter pour documenter une recherche. Il existe deux grandes collections de manuels réputés auxquelles l'Université de Montréal a accès en version électronique, les Oxford Handbooks et les Cambridge Companions. On trouve dans l'une et l'autre de ces collections des ouvrages écrits par des équipes internationales composées généralement de 10 à 40 spécialistes du domaine. La première collection peut être consultée sur la plateforme Oxford Handbooks Online à l'adresse suivante, oxfordhandbooks.com. À noter que, comme pour toutes les ressources électroniques protégées des bibliothèques de l'UDM, la configuration du proxy est nécessaire pour consulter ces manuels à distance. Vous remarquerez que si on tape un mot dans la boîte de recherche du haut, on interroge toute la collection des Oxford Handbooks disponibles en ligne. Si vous voulez faire une recherche dans les manuels de philosophie seulement, cliquez sur l'onglet « Browse by Subjects », puis « Philosophy ». Vous pourrez ainsi naviguer à travers les titres offerts en cliquant sur l'onglet « Books » ou chercher spécifiquement dans cette section en entrant un terme dans la boîte de recherche située sous « Refine Term ». Une fois dans un handbook précis, il est également possible de faire une recherche dans l'ouvrage lui-même en utilisant la boîte de recherche « Search Within ». On peut par ailleurs consulter la seconde collection, les Cambridge Companions to Philosophy, à l'adresse suivante. J'en conviens pas très pratique comme adresse Web. Plus simplement, on peut aussi se rendre sur la plateforme Cambridge Core à l'adresse cambridge.org, baroblique Core, taper « Cambridge Companions to Philosophy », entre guillemets droit, puis cliquer sur le premier lien qui apparaît à l'écran. Une fois entré dans un des manuels, il est possible de chercher dans l'ouvrage en se servant de la boîte de recherche en haut de l'écran. Tout comme c'est le cas pour les Oxford Handbooks, les Cambridge Companions peuvent être téléchargés chapitre par chapitre en PDF ou encore consultés en version web HTML. Il faut savoir que les appellations Handbook ou Companion ont été reprises par plusieurs éditeurs qui sont des compétiteurs de Oxford et de Cambridge University Press, par exemple Routledge, Brill ou Bloomsbury. À partir de cette idée, voici donc une astuce pour repérer facilement des manuels tous éditeurs confondus. Dans la recherche avancée de Sophia, choisissez tout d'abord le champ « Sujet » puis entrez un terme de recherche, par exemple un nom de philosophe ou un sujet simple. Sur la seconde ligne, sélectionnez le champ « titre et inscrivez tel quel les mots « Handbook » ou « Companion » en prenant soin d'utiliser les majuscules pour le connecteur logique « OU ». Vous aurez bien sûr remarqué que les livres de ces collections sont en anglais. Dans le monde francophone, pour diverses raisons, la tradition des manuels est en effet beaucoup moins répandue que dans le monde anglo-saxon. Qu'à cela ne tienne, si vous avez de la difficulté avec l'anglais, ou si vous souhaitez simplement ajouter du contenu de langue française à votre recherche, il est possible de trouver des ouvrages collectifs qui peuvent pallier aux manuels traditionnels. Un ouvrage collectif est composé de textes de différents auteurs réunis dans un même document sur un thème particulier. La compilation est habituellement faite par un ou des directeurs de publication et cette information est normalement consignée dans le catalogue de la bibliothèque. Une stratégie pour trouver de tels livres consiste donc, à partir de la recherche avancée de Sophia, à taper dans le champ « sujet » un terme de recherche et dans le champ « mot-clé » l'expression « sous la dire »« tel quel » avec l'astérisque et les guillemets droits. Analysez bien les résultats. Vous trouverez ainsi des ouvrages avec des directeurs de publication, mais vous devrez vous assurer que les références récoltées correspondent bien à ce qu'on appelle communément dans le monde universitaire un ouvrage collectif. Si vous voulez également trouver des ouvrages collectifs en anglais, mettez à jour votre recherche en ajoutant « ou edited by » et relancez la requête. Le nombre de publications repêchées devrait alors augmenter significativement. Comme on le voit, il est relativement facile de trouver des manuels et des ouvrages collectifs en version électronique à l'UDM. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante. Nino